Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 20 idées cadeaux fait maison. Donc euh, des cadeaux à la fois pour les autres, à la fois pour vous-même, c'est pas interdit non plus. Alors je vous annonce tout de suite que j'étais pleine d'ambition cette année. J'avais prévu de faire plein plein de vidéos, tuto cadeaux fait maison, mais j'avais aussi prévu d'avoir fini ma thèse en novembre. Donc mes ambitions euh, sont reportées à l'année prochaine. J'ai plein de vidéos qui sont déjà montées euh, et dont les rushs dorment sur euh, mon disque dur. Et comme il n'y a rien qui est monté, bah, c'est ça qui prend le plus de temps. Bref, ce que je vous propose, euh, c'est une vidéo inspiration pour vous donner des idées euh, pour cette année. Mais si vous voulez absolument les tutos précis euh, de ces trucs-là, il va falloir attendre l'année prochaine. Et donc, vous n'avez pas le choix, il va falloir vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour les notifications. Et si vous voulez de l'inspiration aussi tout au long de l'année, euh, je partage toutes ces idées aussi sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi euh, là-dessus. Alors avant de commencer, une chose importante, c'est que quand on offre un cadeau, euh, on n'est jamais sûr euh, à 100% qu'il va faire plaisir. Et si jamais vous passez euh, 15 heures à vous faire chier sur un cadeau et qu'il ne plaît pas, bah, ça fout un peu les boules. C'est pour ça que quand vous faites des cadeaux maison, il faut déjà que ça vous fasse plaisir à vous. Moi je les choisis en général parce que ça m'amuse ou parce que ça me détend ou parce que ça me permet d'apprendre une nouvelle technique, de tester des trucs. Et si je peux éviter d'amasser chez moi euh, toutes les bêtises que j'ai envie de faire, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a plutôt plus de place dans mon imagination que dans mon appartement. Donc sur ce, on va passer au vif du sujet, j'ai classé ça en trois catégories. Donc on va commencer euh, par la couture, ensuite il y aura une partie euh, vrac avec euh, un peu de tout, et on finira euh, par la cuisine. Donc vous verrez, hein, c'est pour un peu tous les âges, et tous les goûts différents, enfin normalement vous devriez trouver votre bonheur. Donc pour la catégorie couture, il euh, y a un peu de tout. Il y a des trucs assez basiques, euh, assez faciles, dans lesquels les débutants peuvent très bien se lancer. Et puis il y a des choses un peu plus ambitieuses, donc à vous de voir selon à la fois vos compétences ou votre niveau de persévérance. Le premier cadeau, c'est un basique utile, facile et qui fait toujours plaisir, c'est le tour du cou. Celui-ci, il est doublé en fausse fourrure et euh, moi j'ai vraiment hésité à l'offrir à ma sœur tellement il était doux et que je voulais le garder pour moi. En idée numéro 2, euh, voici un cube d'éveil sensoriel, donc plutôt pour les bébés, mais si vous connaissez de grands bébés, vous pouvez tenter aussi. En 3, vous retrouvez un grand classique, la trousse. Donc vous pourrez trouver plein de tutos sur internet, et pour une touche de personnalisation, vous pouvez ajouter un petit message secret au fond, ou euh, un message dessus. En numéro 4, vous avez tout ce qui est bouillotte sèche. Je vous montre un modèle sexy spécial pour les yeux. Donc la bouillotte sèche, c'est avec des graineries à l'intérieur euh, qui se réchauffent au micro-ondes. Si jamais ma nièce regarde cette vidéo, c'est le moment de demander à tes parents de regarder Pas de Patrouille, que sinon tu vas avoir un spoil Père Noël. Dans les grands classiques, vous avez aussi tout ce qui est sac. Donc là, c'est la Reine des Neiges pour plus de style. Je vous recommande la chaîne de Madalena Couture. Vous avez plein plein de tutos de modèles différents. Donc moi, c'est sur cette chaîne que, que j'ai pris celui-là. Là, je vous préviens, on arrive au top 3 des cadeaux couture dont je suis le plus fier cette année. En numéro 6, nous avons ces magnifiques chaussons pieds de Hobbit. J'en ai un peu chié pour faire le patron, mais ça valait le coup. Si vous aussi vous trouvez que ça valait le coup, vous pouvez mettre ça valait le coup en commentaire. Vous pouvez faire des pieds de dragon ou des chaussons plus classiques. Tout ce qui sort de votre imagination mérite de voir le jour. En numéro 7, vous avez cette splendide peluche poulpe réversible, content pas content. Vous avez différents tutoriels sur YouTube. Moi j'ai fait un petit mix de plusieurs en doublant la taille des patrons et en trouvant des yeux plus rigolos. Et le numéro 8, vous l'attendez tous, c'est mon chef dœuvre de cette année, c'est le plaid sirène ou triton, au choix. Donc pour pouvoir se sentir beau et puissant et au chaud en regardant sa série préférée, oubliez tous vos livres de développement personnel, c'est le remède miracle pour se sentir puissant et développer sa confiance en soi. On va maintenant passer à la catégorie vrac, avec des idées qui demandent parfois des compétences, parfois pas du tout. En idée cadeau numéro 9, nous avons un classique, vous pouvez trouver des millions de tutos sur YouTube, donc c'est la suspension en macramé pour plantes ou tout ce que vous voulez suspendre d'autres. En numéro 10, vous pouvez fabriquer des jeux de société en carton, donc ça c'était une première pour moi cette année. J'ai vu sur YouTube des tutos pour fabriquer des flippers en carton, j'ai pas encore tenté parce que ça m'a l'air très compliqué, mais je le tenterai un jour. En numéro 11, un grand classique facile dont vous trouverez la recette à peu près partout, mais que moi personnellement j'ai raté deux fois, c'est les boules de bain surprise. Donc si ma sœur passe par là, euh, c'est ça le cadeau que tu dû avoir pour ton anniversaire et que tu n'as jamais reçu. Tout le monde dit que c'est facile donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Moi les deux essais, euh, ça s'est effrité au démoulage. Alors boule de bain surprise parce que souvent les gens mettent un bijou à l'intérieur pour qu'on le découvre au moment où la boule de bain se dissout. Moi je trouvais ça plus marrant de mettre des surprises de Kinder Surprise pour que ma sœur puisse se la péter auprès de ses enfants. En numéro 12, le cadeau que je fais depuis au moins des millions d'années et qui m'amuse toujours autant, ce sont les montages photos. Donc ici j'avais repris une affiche de film et j'avais échangé les têtes. Vous pouvez faire des fausses pubs, reprendre des slogans connus, ça marche aussi très bien. Suivant vos compétences en montage photo, vous pouvez juste rajouter du texte sur une photo ou faire des choses beaucoup plus poussées. Et ensuite vous mettez ça sous un cadre et ça fait son effet. En numéro 13, très drôle à faire en famille ou entre amis, euh, c'est l'idée de refaire une photo de quand on était petit aujourd'hui. Et puis soit on met directement sous cadre, euh, mais là je l'ai collé sur une toile avec une citation du chat de Philippe Gueluc, parce que c'était pour ma grand-mère et qu'elle aime bien. Et nous arrivons au top 2 pour cette catégorie pour cette année, et vous n'êtes pas prêts. En idée numéro 14, vous avez le cache pot Céline Dion c'est très simple, pas besoin d'être un grand artiste, mais ça fait son effet. Ça fera chanter toute personne qui passera devant. Ça marche aussi avec un cache-pot, Camaro, Kiyo, la tribu de Dana ou Zumba Café, mais Céline, c'est une valeur sûre. En numéro 15, c'est quelque chose qui m'amuse toujours autant, c'est de reprendre un jeu de société et de le personnaliser. Ici, nous avons un superbe qui est J'en avais déjà fait un pour mon neveu avec toute la famille, mais c'est vraiment pas réservé aux enfants. Celui-là, il était pour un trentenaire, donc j'ai mis tout le groupe d'amis plus mes chats et puis Tewa, parce qu'on n'a pas encore assez d'amis dans ce groupe pour remplir toutes les cases. Donc on passe à la dernière catégorie, la cuisine. Ça reste une valeur sûre et vous avez plein plein de recettes sur YouTube. Par contre, je vous conseille de vous entraîner à l'avance au cas où il euh, y ait des catastrophes euh, que vous puissiez les anticiper. Là, j'aurais pas d'image à vous montrer parce que je les ai pas fait cette année, donc je les filmerai pour l'année prochaine. En idée cadeau numéro 16, vous avez les pralines, donc un extase avec juste deux ingrédients, des amandes et du sucre. En numéro 17, vous avez les inratables truffes au chocolat. Même si vous ratez vos bombes de bain, surprise, euh, je vous jure que vous pouvez réussir les truffes au chocolat. En numéro 18, un caramel au beurre salé, à tartiner. Donc si quelqu'un euh, n'aime pas ça, honnêtement, il n'est pas humain. En numéro 19, un peu plus technique pour le coup, mais si vous avez envie de vous challenger, vous pouvez faire du nougat. J'en ai fait une fois, j'en ai un peu chié, mais euh, ça valait le coup. Et pour finir, la recette qui est ma découverte de cette année, qui est assez simple à faire, faut juste y prendre 7 jours à l'avance pour avoir le temps de laisser confire, c'est les marrons glacés. Voilà, c'est tout pour cette année, j'espère que ça vous aura inspiré. Donc si vous voulez les tutos de tout ça, il faudra vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour les notifications. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, me dire en commentaire ce que vous avez préféré, ce que vous allez éventuellement faire cette année ou éventuellement me donner de nouvelles idées pour l'année prochaine. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.